Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien, et je vous retrouve avec la lumière changeante, oh c'est chiant, euh, mais en même temps ça fait du bien un peu de soleil. Bref, je vous retrouve pour vous parler de comics, et non pas de webcomics comme la dernière fois, mais, mais de comics sur comics papier, et de comics badass, euh, des comics queer, des comics féministes, des comics... Euh, cool, euh, badass, ou parfois il y a de la paston, et parfois pas, vous allez voir, ça va être très très sympa. Alors j'en ai sélectionné quatre que j'aime beaucoup, personnellement, et le premier c'est The, euh, The Wicked... The Wicked... The Aucune idée de comment prononcer ça, The Wicked, plus The Divine. Ça c'est le tome 4, euh, il est absolument magnifique, n'est-ce pas C'est l'histoire de 12 dieux qui se réincarnent tous les 90 ans, dans des corps euh, de, de jeunes personnes de tous les jours. Donc en gros ça se passe à peu près à notre époque et il y a 12 dieux qui se sont réincarnés parmi des gens lambda. Donc ils ont des pouvoirs associés à leur, euh, à leur divinité, etc. C'est des dieux, ça peut être de la mythologie nordique, de la mythologie japonaise, de la mythologie égyptienne, enfin voilà, c'est assez varié. Ils sont un peu comme des, des rock stars euh, dans notre monde. Et l'histoire tourne autour du fait qu'il y en a plusieurs qui commencent à être assassinés ou euh, commencent à avoir des luttes intestines euh, au sein. Euh, des, du groupe de dieux, et du coup, euh, ils se font plus ou moins dans la guerre, et ils s'entretuent se, plus ou moins, et euh, il semblerait que tout ça soit mangancé par quelque chose de supérieur, etc. Euh, donc voilà, c'est vraiment très très bien, c'est très diversifié dans le sens où il euh, y a pas mal de personnages racisés, de personnages LGBT, de, de couples de nanas, de couples de gars, etc. Moi j'aime beaucoup, en plus euh, c'est très très beau. Alors, je ne sais pas si... On va voir vraiment très bien les images, mais moi j'aime beaucoup, beaucoup le graphisme. Voilà, ça vous donne une petite idée de comment c'est magnifique. Je vous le conseille, il y a quatre tomes euh, qui sont sortis jusqu'à présent en français, il y en a un petit peu plus en anglais, mais du coup je les ai pas lus, je me suis arrêtée au tome 4. Et voilà c'est grave badass. En deux, je vous propose de lire à Beach Planet. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est dans un monde en espèce de futur quand même où les femmes qui sont considérées comme non conformes, donc qui sont trop grosses, qui sont lesbiennes, qui sont trop maigres, qui sont trop prudes, trop noires, pas assez blondes. Enfin bon bref, voilà. Ces femmes-là sont envoyées sur Beach Planet, qui est une prison qui est supposée en gros les faire rentrer dans le rang. Et euh, là-bas, elles sont bien évidemment surveillées, maltraitées. Euh, sauf qu'il va y avoir un petit groupe de rebelles euh, qui va décider de euh, se lever contre l'oppression, elles vont se battre et, et voilà, et en même temps sur terre va aussi y avoir des groupes révolutionnaires qui se mettent en place, etc. Euh, C'est vraiment très très cool, il euh, y a plein de nanas euh, qui sont représentées euh, de manière très différentes, plein de sortes de corps, des lesbiennes, des femmes trans... J'aime vraiment beaucoup, par contre c'est assez violent, hein, sur beaucoup de bastons, du sang, etc. Il y a deux tomes pour le moment, à ma connaissance, ou alors euh, j'ai loupé des choses, et j'ai vraiment très hâte d'avoir la suite puisque la fin du tome 2 euh, était assez euh... oh, en mode cliffhanger quand même, ça ouvre sur quelque chose de, de plus grand. Et voilà, je, je veux savoir la suite, s'il vous plaît. Je vous propose aussi de lire The Infinity Loop, qui est un comics en deux tomes euh, qui parle de voyage dans le temps, puisque c'est l'histoire de Teddy, ici, qui chasse euh, les anomalies temporelles et, et elle surveille en gros qu'il n'y a rien d'anachronique euh, qui arrive dans les différentes époques, sauf qu'un jour elle va se retrouver face à une anomalie temporaire très particulière Puisqu elle est sous la forme d'une magnifique jeune femme et évidemment euh, Teddy euh, est sensible à son charme et elle ne va pas être capable de la supprimer comme elle est supposée le faire et donc elle va fuir avec euh, la belle jeune femme et euh, elles vont vivre une histoire et elles vont essayer de faire en sorte d'avoir le droit de s'aimer et faire en sorte que Anneau et le Droit de Vivre. Oh, c'est un de mes comics préférés. Euh, j'adore ces deux filles, j'adore les voyages dans le temps, euh, j'adore le dessin et la couleur. Euh, et je vous le conseille à fond. Et en plus de Tom, euh, c'est pas un gros investissement. Contrairement à la prochaine BD, Saga, que vous connaissez peut-être, c'est de la science-fiction, et donc pour le coup c'est en, en plein de tomes, je sais pas combien de tomes est sorti, je crois qu'il y a le 9ème qui est sorti récemment, donc voilà, c'est un peu plus long et c'est pas fini en plus. Et Saga, c'est l'histoire de... fugitif, en gros à travers la galaxie. Il y a un côté très space opéra, un petit peu Star Wars. Il y a des guerres à travers la galaxie, il y a des peuples qui sont soumis à l'oppression d'autres peuples, enfin voilà, c'est un peu la merde. Et on suit un homme et une femme qui a une petite fille, d'ailleurs je dis un homme et une femme, mais euh, c'est pas des humains, euh, puisque ce sont des extraterrestres. Et il y en a la fille, elle a des, des ailes, et, et le mec il a, il a des cornes comme ça, enfin voilà, c'est plutôt stylé. Et justement, ils sont pas censés s'aimer parce qu'ils appartiennent à deux espèces différentes, et ces deux espèces en plus se font la guerre, enfin bon. Voilà, les bails. Saga est vraiment réputée pour la diversité de ses personnages. Saga c'est vraiment réputée pour euh, la diversité de ses personnages. L'histoire est très prenante, et autant je pense que ça peut plaire autant à des gens qui sont pas hyper branchés euh, SF euh, mais qui peuvent s'intéresser à Saga sous le prisme de la diversité des personnages et des messages qui sont portés de tolérance et des trucs comme ça. Que euh, à des gros amateurs de science-fiction mais qui pour le coup sont pas sensibilisés aux questions de représentation mais du coup qui peuvent passer par là. Euh, J'ai fait le tour de ce que je voulais vous présenter. Quoi qu'il en soit, j'espère que ces comics vont vous plaire. Euh, si vous les avez lus ou si vous les lisez, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et puis si vous en connaissez d'autres euh, qui rentrent un petit peu dans la même veine, euh, qui sont un peu euh, badass, tout ça, n'hésitez euh, pas à me les conseiller. Euh, moi je lis hein, vos commentaires et surtout quand il y a des conseils de lecture. Euh, je regarde ça, et euh, s'il n'y a pas 25 tomes, euh, c'est encore mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à partager, euh, et puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos euh, de lecture ou pas de lecture, et euh, avec toujours cette magnifique coiffure. Voilà, je vais vous emmerder avec mes cheveux euh, pendant tout le temps où j'aurai des, des cheveux magnifiques. <rire>